voilà il y regarde je suis nouveau là, c'est le monsieur qui vend les plumes je t'avais promis, comme tu me l'as donné une, que tu en aurais 100 en échange elles sont là, mais il faut que je te dise une chose, je me suis renseigné et ces plumes ont un tout petit peu de peinture dessus alors si tu voulais des vraies plumes euh, c'est des vraies plumes, mais euh, il paraît qu'il mettrait un tout tout petit peu de peinture dessus euh, si tu vois, alors je sais pas si tu es d'accord de recevoir 100 plumes avec de la peinture moi je voulais, le... c'est des vrais, hein, mais, mais voilà bah, bah dis-moi hein, si tu les veux, si jamais tu me dis, et puis moi je les prends t'auras des paquets, plusieurs paquets, ça fait 100 il hein. y a les petites, les grosses, puis en cadeau, il te met celle-ci voilà, à toutes oh joli il ah, paillette, comme une son oh ok